Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je, je voulais vous renvoyer vers une autre vidéo à propos d'un phénomène euh, très important, un phénomène de santé publique euh, et je pense que euh, un maximum de gens doivent être informés de ce phénomène. Je, je ne peux pas en parler sur YouTube parce que euh, nous ne pouvons absolument rien dire euh, nous ne pouvons pas nous exprimer librement euh, et en toute vérité sur la politique sanitaire qui est appliquée euh, pratiquement partout dans le monde. Et donc je vous renvoie vers, euh, donc dans, dans la description de, de cette vidéo, je vous renvoie vers euh, justement euh, une vidéo de, de salubrité publique, euh, une vidéo très importante. Voilà, à bientôt.